Après cette vidéo, vous aurez capable d'identifier clairement les noms propres et les noms communs. Ce sera donc très facile. Paris. C'est un nom propre. La fleur. C'est un nom commun. Chloé. C'est un nom propre. Une ville, C'est un nom commun. Malek. C'est un nom propre. Une chemise. C'est un nom commun. Un arbre. C'est un nombre commun. Les Alpes, c'est un nom propre. Une étoile, c'est un nom commun. Luis. c'est un nom propre. L'Angleterre, c'est un nom propre. Mais comment pourrais-je classer les mots dans le tableau avec toute aisance Suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous serez vous aussi capable d'identifier facilement les noms propres et les noms communs. Bonjour mes chers élèves de C1, je suis vraiment ravi de vous rencontrer. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire facile. Il s'agit de le nom commun et le nom propre. Alors d'après cette vidéo, je vais vous expliquer clairement cette leçon de grammaire facile. C'est vraiment facile. Alors vous allez tout simplement à la fin identifier facilement les noms communs et le nom propre, faire la différence entre les deux. Mais comment allons-y on va découvrir ensemble alors d'abord je vous propose ce, ce texte regardons s'il vous plaît cette image qu'on représente oui c'est très bien c'est l'anniversaire joyeux, annivers... joyeux anniversaire joyeux anniversaire alors ici les enfants fêtent l'anniversaire de cette euh, petite fille Dina par exemple elle s'appelle Dina <rire> Alors, tout a commencé le jour de mon anniversaire. Suivez avec moi, s'il vous plaît, essayez de comprendre. Tout a commencé le jour de mon anniversaire. Alors, bien sûr, c'est Dina qui parle. Comment, comme d'habitude, j'avais invité tous mes amis. Comme d'habitude, j'avais invité tous mes amis. Il y avait aussi Arthur. Arthur, voici Arthur. C'est un vrai casse-pied. Mais il habite juste à côté. Et maman m'avait dit de l'inviter quand même. Ma tante Clara faisait aussi partie de la fête. C'est une grande voyageuse. Elle passe son temps à parcourir le monde. Et elle me rapporte toujours des cadeaux formidables. Une fois, elle m'a offert une poupée qui venait de Chine. Alors... Euh connaissez la narratrice, elle fête son anniversaire. Alors, quand on les bougies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ans. À peu près, 9 ans. Alors, pourquoi les noms les noms en couleur ont-ils une majuscule Alors, je vois Arthur qui commence par majuscule, oui, A majuscule, maman qui commence par M majuscule, Clara. Qui commence par M. Alors que représente Arthur, Maman et Clara. Ce sont des noms de personnes. Très bien, j'ai bien entendu la réponse. Arthur, c'est le nom d'un garçon. Maman, c'est maman. Clara, c'est ma tante. Alors, ce sont des personnes. C'est très bien. Arthur, Maman et Clara, ce sont des noms de personnes. Mais normalement, les noms de personnes comme moi, je m'appelle Youssef. Hein? Et commence par R y majuscule et toi, comment tu t'appelles? Comment t'appelles-tu? Et toi aussi, comment t'appelles-tu? Comment ça s'écrit votre nom? Oh, comment ça s'écrit ton nom? Ton prénom? Alors, tu commences toujours par écrire en majuscule, en majuscule, d'accord? La lettre, la première lettre en majuscule, Arthur, maman, Kla, euh, la Chine qui venait de Chine. Est-ce que la Chine, c'est une personne Non. Chinois, chinoise, ce sont des personnes qui habitent en Chine. Et la Chine, c'est un pays. Oui, c'est comme nous. Nous vivons au Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, France, Japon, la Chine. Ce sont des pays. Et sont uniques. Maroc n'existe pas d'autre Maroc, la Chine n'existe pas d'autre Chine, ce sont des lieux uniques, alors ce sont des noms propres, voilà, ce sont des noms propres, voilà, alors si tu vois par exemple un nom qui commence par majuscule, automatiquement c'est un nom propre, parce que c'est unique. Clara, c'est ma tante. Il n'y a pas d'autre tante qui s'appelle d'autre, d'autre, d'autre, d'autre Clara. Non. Il s'agit d'une seule. C'est ma tante. C'est ma tante Clara. Il n'y a, a pas d'autre tante. Il y a d'autres tantes, mais s'appelle autrement. Il y a d'autres Clara. Tante, ma tante Claire. Ma tante euh, Françoise. <rire> Il y a d'autres garçons qui s'appellent Arthur, mais je parle de, de, de, de celui qui, est à qui, qui habite à côté de moi. Il s'agit d'Arthur, oui, je sais, il y a d'autres, d'autres, d'autres garçons qui s'appellent Arthur. Mais je désigne une seule personne qui habite à côté de moi. Arthur, c'est un vrai casse mais il habite juste à côté de nous et de, de chez nous. Et maman m'avait dit de l'inviter quand même. Alors c'est une seule personne, Inuque. Maman, il n'y a pas d'autre maman. Il y a une seule maman. Voilà, ce sont des noms propres. Relevez des noms sans majuscule dans le texte. On a plusieurs. Je vous donne un exemple. jours, Anniversaire. Habitude. Mes amis un casse pied ma tante, la tante, ma tante, la fête, une grande, une voyageuse, voilà, voilà. Alors tout ça, ce sont des noms euh, communs. Par exemple, regardons ici la classe. Combien y a-t-il de tables? Plusieurs tables. Combien y a-t-il de fenêtres? On a deux fenêtres. Mais, ce ne sont pas des noms propres. Parce qu'ils sont, sont partout. Ce sont des objets qui sont nombreux. Lorsque je désigne, par exemple, une table, n'importe quelle table, c'est une table. D'accord Ce n'est pas unique, mais c'est commun. Alors les noms qui commencent par minuscule, c'est commun. Ce sont des noms communs qu'on trouve partout. Et des noms de personnes ou de lieux qui sont uniques, qui sont propres, on dit tout simplement des noms propres. Alors, comment on les appelle t -on? on a déjà répondu à cette question. Les noms qui commencent par majuscule, ce sont des noms propres et les autres noms, ce sont des noms communs, communs, communs. Alors, un mot, un mot, un mot qui désigne un objet, un lieu, un être vivant est un nom. Alors, il faut faire attention entre un mot et un nom. Un mot peut-être verbe, peut-être adverbe, peut-être adjectif, on va voir après. Et peut-être aussi un nom. Un mot qui désigne un objet, un lieu, un être vivant est un nom. C'est sa nature. Une poupée. Le monde clair. Mais, lorsqu'il s'agit de... Euh, L'écrire, sûr, il faut faire la différence. Par exemple, par exemple Clara, voilà Clara, c'est un nom de personne. Le monde, non. Ah, une poupée, non. Les noms communs s'écrivent avec une minuscule. Ils sont souvent accompagnés d'un déterminant, oui. Par exemple, une poupée, voici le déterminant une. Le monde, voici le déterminant le. Mais Clara, non. Ah, je voudrais une voyageuse, une. La fête, là. Des cadeaux. On dit pas voyageuse, fête, cadeau. Mais... Oui, il euh, y a d'autres noms qui accompagné. Euh, sont accompagnés de la... Des, des déterminants. Mais, mais, mais... Lorsque j'ai vérifié la première lettre. Alors la première lettre ici commence par majuscule, claire. Alors c'est un nom propre. Arthur. Maman. Alors, regardons la Chine. Même qu'il est accompagné d'un déterminant là, mais la première lettre qui commence par majuscule. Là. Alors, euh, les noms communs s'écrivent avec une majuscule. Ils sont souvent. On dit. Ils sont souvent accompagnés d'un déterminant. Aussi les noms propres sont accompagnés d'un déterminant. Comme l'exemple de la Chine, le Maroc, la France, la Belgique, le Japon, l'Amérique, les, les pays, voilà, d'autres d'autres pays. L'Atlantique, peut dire l'océan Atlantique. Mais voilà. pour faire la différence, on commence toujours par majuscule. Les noms propres commencent toujours par une majuscule désigne un lieu, une personne, un animal en particulier. Je souligne sur « en particulier ». Ça veut dire « propre » qui désigne précisément une personne, ou un animal ou un lieu. Précisément. D'accord Vous avez compris Voilà, c'est tout pour le moment. Mais on termine par quelques exercices de fixation. Voilà. On passe. Reconnaître les noms communs et les noms propres. Relève le nom dans chaque phrase. Alors j'ai lu les, les phrases. Tout d'abord, l'oiseau civil. cours Les chiens aboient. Le réveil sonne. Les portes s'ouvrent. Mmh. Relève les, le nom de, dans chaque phrase. Alors le premier mot c'est l'oiseau. Deuxième mot c'est Théo. On était au cours. Euh, les chiens. Les chiens en bois. Euh, le réveil sonne. Euh, les portes s'ouvrent. Alors. Je change un peu de couleur. Alors, Théo, c'est un, nom... un nom propre, parce qu'il désigne une personne en particulier. Théo, c'est un garçon qui s'appelle Théo. Il commence par majuscule, même il commence... Même il... Le... On sait déjà que la phrase commence par majuscule, mais ici, il n'y a pas d'indéterminant. Voilà, on ne dit pas le Théo, un Théo. Les théos, des théos, non, Théo court, Farid court Ali court Ahmed. Court. Toujours les noms des lieux, les noms des personnes, les noms des animaux qui et, et en particulier ce sont des noms propres qui commencent toujours par majuscule. Ils ont un déterminant, comme l'oiseau, l'apostrophe, comme euh, les chiens, les, comme euh, le réveil, le, comme les portes. En même, en même, en même temps, ils commencent par minuscule. Ça, ça, ça, ce qui est, <rire> ça, ce qui est plus, important, plus important dans cette leçon. Voilà, je vois le mot. Il y a un déterminant. Voilà. Il s'agit d'un nom propre, un nom commun. Je vois la première lettre, elle est en minuscule, voilà, elle désigne un objet ou n'importe, mais en minuscule, c'est un nom commun. Parce qu'il n'est pas en particulier, parce qu'on ne désigne pas des personnes en particulier, ou des animaux en particulier, ou des lieux en particulier, non. Ou des objets en particulier, non. C'est des objets communs, c'est un nom commun, commun, commun, en général, commun, commun, commun ça veut dire en général. L'oiseau siffle Il y a plusieurs oiseaux au ciel L'oiseau siffle n'est pas spécifique Mais Théo court C'est pas n'importe quel garçon Il s'agit d'un Garçon qui s'appelle Théo Qui est unique Au monde Théo court Les chiens à bois On ne sait pas sont Plusieurs les chiens en général Les chiens à bois le réveil sans n'importe quel réveil, n'importe quel chien bois, n'importe quel oiseau siffle. Les portes s'ouvrent, n'importe quelle porte s'ouvre. C'est clair, vous avez bien compris Alors, on a déjà vu ici Paris, nom propre, au début de, de cette vidéo. Je sais, j'ai je dit tout simplement, je dis tout simplement euh, au début de cette, de cette vidéo... Que vous allez à la fin comprendre la différence entre nom propre et nom commun. Paris, c'est un nom propre. Parce qu'il désigne une ville. C'est la capitale de France. La fleur, c'est un nom commun. Parce qu'il y a un déterminant là. Et il commence par une minuscule. Chloé, c'est une fille. C'est un nom d'une fille. Une ville. Non. c'est un nom commun. Malek c'est un nom propre parce qu'il disait une personne en particulier une chemise, un arbre ce sont des noms communs les Alpes ce sont des noms des montagnes en particulier alors les Alpes ce sont une série de montagnes qui se trouvent au sud de, de l'Europe comme l'exemple de les atlas une étoile c'est un nom commun Louis, c'est un nom propre parce qu'il désigne une personne en particulier. L'Angleterre, le Maroc, la France, la, Vigie, la Chine, l'Amérique, ce sont des noms de pays. Les noms propres s'écrivent avec une majuscule et on désigne un lieu, soit une ville, soit une montagne, soit n'importe. Personne ou un animal. En particulier. En particulier. Voilà, vous avez compris Alors, lorsque vous voyez toujours A, par exemple, lorsque vous voyez toujours une lettre en majuscule, comme l'Angleterre qui commence par A, ou les Alpes qui commencent par A majuscule, ou Clouet qui commence par C majuscule, ou Paris qui commence par P majuscule, Louis qui commence par L majuscule, il n'y a pas de, de déterminant. Ou peut-être il y a des déterminants, comme l'exemple de les Alpes, l'Angleterre. Voilà. Ce sont des noms propres. Les autres, les autres euh, s'écrivent souvent avec une déterminant. Et... Je commence par une minuscule, alors ce sont des noms communs. Voilà, c'est tout ce pour le moment. Oui, euh, je sais que vous avez bien compris, alors c'est pas la peine de, re... de refaire encore une fois la leçon. Voilà, c'est fini, c'est Grammaire facile de Je Communique TV sur YouTube. Suivez les autres vidéos et vous allez comprendre facilement Grammaire et toutes les leçons de C1. Voilà, c'est tout pour le moment. Et merci de votre écoute et de votre attention.